Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vais vous expliquer comment télécharger et lancer Ventoy sous Linux sans avoir à installer de logiciels supplémentaires. Pour cette vidéo, vous aurez besoin d'une clé USB d'au moins 8 Go et d'une connexion internet. En cas de problème pendant la vidéo, n'hésitez pas à poster un commentaire et indiquer où vous êtes rendu. Étape 1, télécharger Ventoy. La première chose que vous aurez à faire, c'est de chercher Ventoy Download sur votre moteur de recherche et de télécharger la dernière version de Ventoy pour Linux en tar.gz depuis le site de Ventoy. Une fois l'archive téléchargée, rendez-vous dans votre répertoire téléchargement et extrayez le dossier de Ventoy. Par exemple, en ouvrant l'archive et en glissant déposant son contenu. Ouvrez ensuite le dossier de Ventoy dans votre terminal. Pour ce faire, ouvrez votre terminal et tapez CD Téléchargement Ventoy, commande que vous pouvez compléter automatiquement avec la touche tabulation. Tapez ensuite LS et vérifiez que ventoyweb.sh est dans la liste des fichiers. Si ventoyweb.sh est dans votre liste, branchez votre clé USB. S'il n'apparaît pas, recommencez les étapes. Étape 3 Lancer ventoyweb.sh Pour lancer ventoy, vous pouvez suivre les instructions du README. Tapez par exemple cat README. Ici, je vais utiliser ventoyweb.sh puisque c'est la version la plus simple à utiliser. Pour les habitués de la ligne de commande, vous pouvez utiliser ventoy2disk. Je tape sudo sh ventoyweb.sh. J'entre mon mot de passe. Et petite précision, c'est pas grave si ça affiche rien quand je tape mon mot de passe. Et là, je vois une adresse web qui est affichée, donc je l'ouvre dans mon navigateur. Attention, vous devez utiliser le clic droit pour copier l'adresse, le raccourci CTRL-C servant à arrêter le programme. Si vous avez arrêté le programme par accident, pressez une fois la flèche du haut et appuyez sur Entrée. Vous aurez peut-être à retaper votre mot de passe. Étape 4, installez Ventoy sur la clé USB. Une fois sur la page web, vous pouvez voir l'interface de Ventoy. Si vous n'avez pas votre clé USB listée dans Device, branchez votre clé et rechargez la page. Une fois votre clé USB sélectionnée, cliquez sur Install. Un message d'erreur s'affichera vous informant que toutes les données qui sont sur votre clé seront perdues. Donc faites attention à ce qu'il n'y ait rien d'important sur votre clé USB avant d'installer Ventoy. Une fois Ventoy installé, on peut fermer cette fenêtre. Étape 5. Ajouter des images dans Ventoy. Si ce n'est pas encore fait, téléchargez les images du système que vous voulez. Généralement, ces images sont au format ISO. Une fois que vous avez vos ISO, rendez-vous dans le gestionnaire de fichiers et copiez vos images ISO dans l'espace Ventoy et pas dans l'espace EFI parce que ça sert à autre chose. La vitesse de copie des images dépend de leur taille, mais aussi de la vitesse de votre clé. Donc préférez une clé un peu rapide et un peu grosse aussi pour mettre plusieurs images. Étape 6, démarrer sur la clé USB. Vous pouvez ensuite démarrer sur votre clé USB Ventoy. Pour ce faire, vous aurez besoin d'accéder d'abord au BIOS de votre PC. Commencez par éteindre votre PC. Rallumez-le ensuite et tapotez sur la touche F2 et SUP en même temps si vous ne connaissez pas la touche pour accéder au BIOS. C'est les deux touches du clavier qui sont utilisées le plus souvent pour accéder au BIOS. Si ces deux touches ne marchent pas, bien sûr, il faudrait chercher quelle touche permet d'accéder au BIOS en fonction de votre modèle de PC. Normalement, vous devriez accéder à une interface qui ressemble à ça. Ou à ça. Une fois dans le BIOS, si vous avez un PC moderne, choisissez de démarrer sur la clé en mode UEFI. Si c'est un PC plus ancien, choisissez le mode Legacy. Vous vous retrouverez alors sur l'interface de Ventoy et vous pourrez choisir ce quel système démarrer. Vous pouvez aussi choisir de démarrer sur les systèmes déjà installés. Étape 7 Installer un système. Si vous souhaitez installer un système à partir de votre clé Ventoy, assurez-vous d'abord d'avoir sauvegardé toutes les données importantes qui sont sur votre disque, puisque l'installation d'un système, bien sûr, écrasera les données. Et voilà, vous savez maintenant comment créer une clé USB Ventoy et comment l'utiliser pour installer un système sur un PC. Donc des choses importantes qui sont à retenir, c'est que vous avez toujours moyen d'ajouter des autres systèmes sur la clé Ventoy, qu'une fois que vous avez installé Ventoy sur la clé, vous n'avez plus besoin d'utiliser le logiciel à nouveau. Sauf si c'est pour mettre à jour la version de Ventoy. Et vous savez que vous pouvez démarrer sur votre clé USB avec n'importe quel PC. Voilà, ce tutoriel est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à partager cette vidéo aux personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu. N'hésitez pas également à vous abonner si vous souhaitez voir plus de tutoriels dans ce genre. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Linux Player Salut